Trop souvent, les cours en classe ressemblent à ça. En effet, si on fait un bilan, 90% du temps de cours est passé à la transmission d'informations. Les élèves écoutent, la plupart du temps passivement, prennent des notes ou recopient le tableau. C'est souvent à la maison que les élèves doivent travailler le plus pour assimiler les notions, réviser, faire des exercices, des recherches, justement au moment où l'aide apportée par l'enseignant n'est plus possible. Alors, pourquoi ne pas inverser ces temps Les avantages de cette inversion des temps d'acquisition sont multiples. C'est avant tout de dégager du temps pour approfondir les notions en classe sous forme de recherche, d'expérience, de création d'articles web, de situations-problèmes. Mais c'est aussi pouvoir apporter de l'aide de façon plus personnalisée à l'élève, par exemple le tutorat. Et enfin, rendre plus autonomes les élèves. Le professeur n'est plus devant la classe, mais dans la classe. Comment ça se passe pour inverser la classe, il est nécessaire que les élèves puissent, à la maison, avoir un accès Internet ou depuis leur téléphone afin de visualiser les vidéos, les documents préparés par l'enseignant. En pratique, un cours en classe inversée se passe de la manière suivante. L'élève regarde une vidéo ou des documents autant de fois qu'il le veut et où il le veut, sur son ordinateur ou sur son smartphone. L'élève Complète une fiche. Puis il remplit un questionnaire. Il peut également regarder une vidéo qui résume les cours ou des vidéos conseils. De retour en classe, on fait un bilan rapide des retours du questionnaire avec reprise des notions mal comprises. Très rapidement, on lance les activités. Résoudre des problèmes, recherche d'expérience, manipulation, exercice, etc. etc. Le principal problème que l'on rencontre dans la classe inversée est l'accès à l'Internet ou l'absence d'ordinateur au domicile des élèves. Il peut aussi être difficile pour certains d'entre eux d'utiliser les outils mis à leur disposition. Pour pallier à ces difficultés, il est possible pour les élèves d'utiliser les ordinateurs du collège afin de visionner les capsules. Exemple, la vie scolaire ou CDI. Quelques élèves disposent de smartphones avec un abonnement leur permettant d'accéder aux vidéos. Ils peuvent aussi, si nécessaire, utiliser les ordinateurs de ma salle en tout début d'heure. Pour les difficultés liées à la maîtrise des outils utilisés, une formation sera faite en début d'année avec les élèves afin de les familiariser le plus possible à tous les logiciels que nous utiliserons cette année. Le but de la classe inversée est d'apprendre différemment mais surtout plus efficacement. Les objectifs principaux de cette pédagogie sont de développer l'autonomie, de favoriser la créativité, de donner le goût aux sciences et de travailler avec d'autres disciplines. En cas de problème, n'hésitez pas à prendre contact avec moi.